On arrive au trou numéro 5, c'est un par 4, handicap 5, 350 mètres. Quand on regarde le panneau là, euh, il est tout droit, donc il ne paye pas de mine, on n'a pas l'impression d'eux. Mais vous allez voir l'effet visuel. Petite recommandation, veuillez attendre de voir les joueurs de la partie qui vous présente, montez sur le green avant de frapper votre mise en jeu. Et en fait, si vous regardez de près, donc on a la mire qui se trouve là juste derrière, on a le green qui se trouve là-bas et tout le reste ouais, du trou pff, ouais, a... est en aveugle. En fait, on ne sait pas où on atterrit, c'est ce qui est marrant. Donc, compte tenu des scores précédents, c'est Christian Calamin. Oui. Suivi de Francis. Ah, ouais. Et oui, suivi de moi avec mon double part. Jolie, Christian. Ah, elle tourne quand même beaucoup, elle prend beaucoup d'effet. Maître Francis. Tiens. Il a pas casquette, en plus. Jolie, Francis. Elle est belle, celle-là. Elle, appla... elle passe et elle va descendre ah oui elle va rouler un oui. peu sur la gauche. Ah, oh, je pars encore à droite ok ouais ouais, je suis en jeu et elle est descendue aussi alors mes deux acolytes du jour sont à gauche du parcours et moi je suis à droite point de vue depuis la mire regardez moi ça Là, voilà la mire que l'on avait au départ le départ est là bas le green qui est tout là bas Là, regardez un bunker d'époque de la deuxième guerre mondiale et ma balle je croyais qu'elle avait roulé mais pas du tout elle se trouve là la mienne ok normalement alors je pense qu'elle est en jeu j'ai dû descendre après le après mais je sais pas en fait c'est vraiment une tout ce trou là est en aveugle Bien fait. joli les trois balles sont là Ouh. Voilà 3 4 5 5 c'est bien Bravo les gars Allez du coup tout le monde a fait du score Allez, on se retrouve au départ du 6 par 3 handicap 11 171 mètres. Ah. Oui. Non, les mains, les mains. ce Allez. Oh merde. Je crois que je passe un trou. Petit trou d'air là, ça fait trois trous que je commence à m'égarer. Allez, on va reprendre les fondamentaux. Oh là là, la punition J'ai joué un deuxième coup qui est plutôt bien touché, mais le premier coup de merde. Oh là là, comme il est costaud là, celui-là, il paye pas de mine. On va voir. J'espère que ça va quand même donner. Allez. On se retrouve sur le green. Le temps de monter jusqu'au trou. A tout Bien, Francis. Ok. En deux. Joli, Christian Oh putain Oh là là là là il sort de nulle part. Heureusement oh parce que tu sais qu'après il va le côté. Ben ouais ouais, je flippais Je viens de rentrer une approche, donc j'étais là. Le drapeau est là. Le green tout en descente. Vous avez la vue qui se trouve derrière. Allez, on va en faire le 6. On va enchaîner sur le 7 avec le sourire. On est au golfe de Dieppe qui est splendide. Did. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, c'est reparti. Trou numéro 7. Wow. Le trou numéro 7, voilà la vue. Avec vraiment tout le décor devant. Il y a la mer au fond. La mer qui est tout au fond là-bas. Hop, la mer derrière au fond. Et il est en dogleg droit. Voilà. Donc, euh, pour varier un peu, on va changer le plan. On peut en chandelle. Joli! Allez, trois mises en jeu, c'est fait. Le, oh, le départ du set est un peu impressionnant et plutôt pas mal, assez étroit. Mais le ferroir a l'air de s'élargir derrière, donc euh, c'est bien. Allez, on se, retrouve, trop numéro, oh, on se retrouve au coup numéro 2. Bien Francis. Plein milieu fairway, elle va rouler. Bien joué. Oh, ça, ça a claqué. Ah, elle revient en plus, elle est belle celle-ci, Christian. Ah, je slice. Ok, je l'ai vu, je vais être sous les arbres là-bas. D'accord. Avec le vent et à l'effet du vent, ça me fait un peu forcer. Ah L'air de la mer, ça fait du bien, ça fait carrément du bien. C'est agréable. Et puis, à la différence des hautes chaleurs qu'on a eu là ces derniers jours, il fait super bon. On va avoir euh, 20-22 degrés, donc short polo, et c'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. Oh, alors Francis est bien placé. Christian nous a fait une sacrée balle devant le green, et moi je vais être dans les arbres. Revenons au jeu. basse voilà avec le rebond devant voilà Bon, elle a pris le rebond un petit peu sur la droite donc elle est rentrée sur le green mais elle est rentrée un peu loin du drapeau pour se reprendre francis et moi sur le green christian troisième coup Gratter. Ah là là, dommage Gratter ça va derrière. C'est bien fait, Christian. regarde, ah, non ouais, Tu vois, ça fuse, hein Ça fuse Ah, il lui en manque. Ah, bugué. Bugué. Oh, que c'est bien. Ah, dommage, dommage, dommage, dommage. Fait celui-là, là, là. joli Christian, joli, mais pas donné ici. et bien, bien. Boguet double, double, ah. poche, ah. Je suis -gne -gne. double, triple, et bah, ben, Boguet pour moi. Et bien, voilà, c'était le trou numéro 7. Et c'est Bibi qui reprend la main avec un boguet. Allez, venez, je vous emmène sur le trou numéro 8, cette fois-ci. Trou numéro 8, c'est Bibi qui reprend la main. Alors quand on regarde la végétation, regardez, on pourrait se croire à Saint-Trope, ou je ne sais où, mais en plus vert, en plus, euh, en plus agréable. On est à Dieppe, invité par Francis, membre de ce club, éminent euh, valdoisien et diepois d'origine, c'est bien diepois, hein, oui, d'origine. Et le trou numéro 8, donc c'est un part 4 de 370 mètres, et c'est moi qui reprends la main. Le drapeau est tout droit en face, pas de difficulté dite apparente. Quoique, non. Pas de bunker en jeu, et je pense que le terrain va ramener les balles de droite à gauche. Vent de face. Oh, je slice, hein je prends le vent et je pars, ok. Donc moi je vais être à droite du fairway, ah j'aurai peut-être les arbres qui vont me gêner. Ah, ah, ah, ah. Oh, à gauche complet, Alors, fairway, mais pas le bon. C'est bien ça, La part un petit peu à droite c'est probablement le vent. Allez on va aller jouer ensemble. On se retrouve tout à l'heure Christian Alors, On se retrouve pour l'apéro. continue hein. <rire> comme ça et je vais un de partout. Regardez, on a une petite, petite vue là-bas sur la mer avec les falaises de Dieppe, un peu comme à Etretat. Et le cap d'Ailly. Et le cap d'Ailly, tout là-bas. Oui, tout là-bas. Magnifique. Voilà, c'est euh, Francis qui nous fait découvrir le golfe. De Dieppe, c'est un vrai régal. Donc, euh, toi, tu es membre ici, oui. c'est ça Depuis deux ans. Depuis. Hop, hop, attends, on va de cadrer comme on va, voilà. Depuis deux ans, oui. tu es membre ici et tu es entrepreneur Oui. Tu accompagnes des dirigeants Oui, je suis entrepreneur depuis 40 ans et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs de Dieppe pour qu'ils se libèrent de leurs contraintes et qu'ils réalisent leur mission d'entrepreneur avec tous leurs talent. Et qu'ils puissent venir jouer au golf après ils le veulent, hein. il y a plein de variétés. À Dieppe on peut aller jouer aux courses, il y a un bel hippodrome. Ah on peut faire du surf, on peut faire du paddle, on peut faire, on peut aller au casino, on peut bien sûr jouer au golf, enfin on peut faire plein de choses à Dieppe. C'est un port qui vit toute l'année. Ah là là. J'ai plaisir à être ici. En plus on est à 2 heures de Paris, dans quel endroit arriver. Surtout à cette période où il a fait chaud ailleurs et ici il y avait toujours un petit peu d'air. Un microclimat climat voilà, euh, Diepois. Et, et ça se traduit sur le parcours qui est un peu sec mais qui est quand même sous le ah, pied, non. Euh, Il est un peu, un peu mou, un petit peu, mais il permet aux balles de bien rouler. Et puis on a des greens magnifiques ici à Dieppe dont on est fier. Il est euh, autant il a peut-être jauni un peu, il reste très agréable comme fairway des greens fabuleux, un parcours top et des conditions euh, bien sympathiques pour cette partie notamment aujourd'hui. Ravi d'inviter des Valdoisiens à venir découvrir ce beau territoire. Et ben... Je pense que je suis un ambassadeur de ce territoire que j'aime maintenant. Et puis j'aime le Val-d'Oise, j'aime Dieppe et puis ben voilà c'est plaisant de profiter et de faire apprécier ce beau territoire. Eh bien c'est un plaisir de partager cette partie avec toi. Mmh. On revient au jeu Merci. Allez. Tu te replaces, ouais. La sagesse. Ah Pas de bol. Allez, prends-la. La volonté c'était de surplacer, ce qui était très malin. Ah. Oh Bon, j'ai voulu contourner les arbres par la droite, ce qui n'était pas trop bête. J'ai voulu faire un draw, mais ça, je ne le maîtrise pas pleinement. Ce qui fait que je suis en jeu, soit. Sauf que je vais me reprendre d'autres arbres qui devraient me gêner. On va voir comment c'est placé. puis là, c'est des sapins, donc des sapins, C'est jamais bon signe. Je suis à la limite avec un autre fairway là-bas, je crois que c'est le 10. mais Je ne suis pas sûr. Bon, on va voir. Je vais essayer ça. Je vais essayer de passer au dessus. J'espère que. Ah bah eh ben ouais. Aïe aïe aïe. Bon j'ai hésité entre deux coups. Me replacer ou passer au-dessus, en sachant que le... J'étais dans une touffe de ref qui n'était pas évidente. Comme je suis un casse-cou, je me suis dit que je vais essayer de passer. et eh bien, j'aurais mieux fait de me replacer. Je suis allé me mettre là, dans les arbres. Voilà. Je ne l'ai même pas assez poussé. Oh là là Je ne suis pas concentré. Je suis avec vous, les amis. Je discute, on papote. C'est sympa, on s'amuse, je vous présente le golf, mais je ne suis pas dans mon jeu. Ok, ça va, tu content de ta partie Là, t t Tu t'éclates partie, tu as vu un peu le zigzag encore Ah ouais. Bon, ça termine bien, ça va faire un... Ah, c'est pas donné. Ah, mais... Ce qui est difficile à juger ici... Ce sont les vitesses. Pas trop les pentes, ouais. Mais les vitesses. Ça va être fort. Ah Ah là là, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Allez. Je l'ai, Christian. Tu vois, j'allais dire, il en manque, mais même pas. Oh, trois potes. 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 8, c'est un par 4 Oui. Double part C'est bien. C'est bien. Ah Bon. 5 Non, c'est bien, Francis, c'est pas... stratégique. Trou numéro 8. Donc, double part, hein, plus 4 pour moi, si c'est un par 4. Allez. C'était le trou numéro 8. On se retrouve au 9, les amis. Belle, belle. Un peu à gauche. Joli, Francis. Plein de fairway sur la droite. Magnifique. Dans le gris. Et ben, rebond et tout et tout et tout. Très bien! Je suis content! Ah, j'ai calmé un petit peu mon geste parce que j'avais tendance à m'égarer là. Je pense que je forçais. Donc, en rejoint un peu plus relâché, détendu. On a 360 mètres au drapeau. J'ai une balle qui est plein milieu fairway, qui a eu un beau rebond, qui a roulé. Donc, je pense que j'ai fait une distance plus qu'honorable. Et je crois bien que j'ai dépassé le piquet des 135 mètres, ce qui me laissera un petit coup bien cool à jouer derrière. Allez, on se retrouve sur le parcours. Coup numéro 2. Tu allais te mettre où, Christian J'ai pas vu. Tu aller te mettre où, je mettre où -à Ouais, ta balle. Ah. pas vu. Eh ben, je ne l'ai pas vu non plus. Ah, elle est là, regarde. Gauche, ouais, à gauche, là. Okay. je pense parce que Francis était un ouais. peu à droite. C'était Francis et ça, c'était Christian. Oh, il a envoyé une balle tendue. Ouais. Sa balle elle va rouler. Je suis sûr qu'elle va au green ou derrière. Alors, tu as pris une mesure, <rire> mais 165. 165. Alors, je me dis que c'est euh, vaut mieux qu'elle roule devant. Mais roulé 50 mètres parce que... Bah oui, oui, oui, mais c'est pour ça, je prends un fer 6, je prends un 135 mètres comme club en me disant si elle roule devant, parce qu'en plus on a du vent de dos. Allez, je vais prendre la grosse boule là-bas. Ça va être ça, mon axe. Elle est parfaitement droite, parfaitement alignée, elle prend un gros rebond. Moi je te dis, elle rentre sur le green. Un mètre devant. Ah Il lui voilà, aura... Stratégie, j'ai fait un truc tout simple. Hein. J'ai retiré 30 mètres à mon club. Parce que je me suis dit que euh, vente derrière plus euh, la rouler et ainsi de suite, fallait la faire rouler sur le green. Ce que j'ai fait. Bien hein, ça Joli Joli Il en manque. Ah, terminé par un part. Content Dans les règles de l'art en plus, en régule. ce rayon de soleil. Ah, que c'est bon. Que c'est bon. Joli Francis. Joli. Dis donc, il dit pas grand-chose Francis, mais ça performe. Hein. Un coup de boguet. Et voilà, on vient de terminer tout l'allée du golfe de Dieppe, donc trou numéro 9, qui se termine pour moi par un par 4 et deux boguets à côté avec un temps splendide, une vue sur la mer, des petits nuages. des. Ravi de vous faire cette vidéo et de vous faire partager une partie entre amis au golf de Dieppe. Et on se retrouve bah, pour le retour, euh, si j'ai envie d'abord. Venez vous abonner à la chaîne, je vous emmène golfer. A bientôt